La mobilité en ville est assez complexe. Il y a beaucoup de modes. Je pense évidemment au train longue distance, mais aussi en courte distance au bus, au métro, aujourd'hui aux trottinettes, aujourd au vélo. Et notre rôle en tant que coopérateur de mobilité, ça va être d'outiller en fait les villes et évidemment leurs habitants pour finalement mieux articuler les mobilités. Donc, on va leur fournir les outils nécessaires à des déplacements plus fluides en ville, à de l'intermodalité un peu plus fluide.